The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good morning, traders. Uh, welcome to the Bookmap Professional Trader webinar series. Today, we have Jean-Marc Souliou. Uh, this webinar, uh, he uh, he's um, uh, French. The, he will be speaking in French, but it will be translated in English by Corre. He is excellent. Uh, so uh, uh you'll get everything uh, from uh, from jean marc here uh, really doesn't miss a beat here uh, i don't know how koy does it he's he's he's excellent at it so uh <laughs> these guys trade together quite a bit and uh know exactly i guess what uh, what they're talking about uh with each other here uh, anyway john mark a self taught professional trader here uh using his own primarily his own money with a scientific background uh mathematics statistics probabilities. Uh, he's been trading for quite a while uh, from stocks to Forex uh, and then uh, futures now and uh, looking primarily at the limit order book time and sales volume profile um, and uh, specializes now uh, in market microstructure and order flow analysis. He's a scalper and he's very rarely in positions longer than a few minutes. So you guys that are scalpers out there, this is going to be a great webinar for you. Uh, you can see some of the book map content uh, are um, Uh, contact information here uh, Reach out to us at support at bookmap.com. Risk disclaimer I need to go through this trading futures equities and digital currencies involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors past performance is not necessarily indicative of future results uh, and then here's John Mark's uh, contact information okay and uh, don't worry about uh, writing this all down I am going to periodically be pasting it into the chat for you guys Uh, so that uh, you have all the links and uh, emails, contact information, uh, uh, or, I'm sorry, Twitter, uh, uh, YouTube, Facebook, etc., as well as the special offer, uh, book map link from Jean-Marc here, if you're interested in that. Uh, so, uh, without further ado, uh, let me turn it over to Jean-Marc. Hello. Hello, everybody. Alors, montrez mon écran. Okay. Yeah, we hear you. Great. Vous avez mon écran, Coreil? C'est bon? Yeah, we see your screen. Oui, oui, uh, yeah, yeah. Right, right. C'est le, c'est l'écran. Est-ce que c'est avec ma photo? Yes, oui, C'est bon. C'est bon. Okay. Here you have Jean-Marc's screen. That's all right. Yeah, looks great. Bonjour, bonjour tout le monde. Uh, je me présente. Je, je, je commence, Bruce. OK Donc, euh, mon nom est Jean-Marc Soulieu, comme disait Bruce. Et euh, je suis un, un passionné d'order flow et un, un trader euh, au carnet d'ordre. Et donc, un, trade, un, un trader avec Bookmap, puisque Bookmap est un carnet d'ordre. Depuis maintenant six ans pour Bookmap. Je te laisse traduire. So Jean-Marc just introduces himself, uh, Jean-Marc Soulieu. He's been, uh, well, he's… Uh, Focused on order flow, he's an order flow trader since uh, now uh, six years or more, and uh, so he specializes in in uh, order flow book map um, and order book patterns and all kind of uh, right. microstructure stuff that we will um, review together today. Tout à l'heure, par curiosité, je regardais. Quand j'avais fait ma première vidéo sur Bookmap, et ma première vidéo sur Bookmap remonte au 4 juin 2014, et j'avais déjà commencé à l'utiliser. Donc, j'ai commen commencé à utiliser Bookmap début juin 2014. La première vidéo c'est so qui est just, à l'écran hein, 4 juin 2014. pour information, Jean-Marc… Well, we were talking with Jean-Marc, just before the webinar started and checked the first video Jean-Marc made… Using Bookmap, and it was in June 20, 2014. So it's it's it's been a quite a long time. <laughs> <laughs> you, can, you can see all those videos on his uh, YouTube channel, by the way. Okay. Um, personnellement, je, je, je, je, je, je suis trader, pas formateur. Uh, so Jean-Marc is, is not, a, is not a, uh, a teacher, he's or Right? J'ai juste une uh, j'ai une chaîne YouTube uh, de partage gratuit. So he has got a, a free um, YouTube channel that you have the link on the screen. Yeah. Uh, et uh, par contre, j'ai un très bon ami uh, et un trader uh, avec qui je trade tous les jours, qui a un site tradingmarketprofile.com et qui lui. Uh, Uh, f fait des formations uh, sur tous les outils que je vais présenter aujourd'hui et notamment Bookmap. So uh, Jean-Marc has no uh, commercial website on his own but uh, he's he's trading well he's trading and and uh, with one of his very good friends and uh, and colleagues that he's trading almost every day who has a website where you will find as well uh, uh, almost all of this content uh, and you have this uh, this BD The website, the link here, uh, http://trading. Uh, dot or uh, market Dot Okay, so let's um, get started. Uh, je, un résumé très rapide de ma façon de travailler parce que je vais résumer parce que sinon ça va être très long. So just a quick summary of uh, the the way um, or the method. Basically, or, yeah, the routine that Jean uses. La première chose euh, que, que je fais, c'est euh, de, de quadriller mon terrain, de regarder dans, dans quel contexte euh, se trouve le, le marché et quelle structure de marché j'ai en face de moi. C'est ce que j'ai appelé la « background information ». Je ne sais pas si c'est ça, de corail. Yeah, that's uh, so. Just to summarize, first you need to he, identify the let's say the context. Well, it's it's in English, so I don't think I I need to go through it. But you to trade with confidence, that's exactly what's written, right? Right. You need to know the context, what what has the market been doing uh, over the last uh, year, over the last uh, days, over the last uh, hours? Uh, where are the ranges? Where are uh, you know what has The overnight session been doing, etc. Okay. Uh, deuxième, deuxième chose, j'identifie uh, les niveaux et les zones où je vais intervenir. Identify so the intervention step, levels. The, the second step is identifying specific intervention levels uh, where he will look to find traits basically. Levels, areas, zones, uh, for example, uh, areas with stops. Ensuite, uh, grâce à l'order flow, grâce au carnet d'ordre, grâce à Bookmap, uh, je surveille uh, ces niveaux et c'est uh, l'order flow, c'est Bookmap qui me donne ou non l'autorisation d'entrer en position. So then, once once the the context is uh, is is uh, clear and uh, the the playground is defined with intervention levels or or zones or stop areas, whatever zones we I think we'll go through it, then Jean-Marc monitors the order flow to see around the intervention levels or zones that he has identified if if basically there is a, a trade opportunity or not. Donc, après avoir vu un, un bref résumé de ma méthode, on va regarder quels outils j'utilise. Quels sont, what are my tools to apply my, my trading method. First, market profile et volume profile. Et c'est grâce au market profile et au volume profile que je vais euh, faire ce que j'appelais tout à l'heure le quadrillage de mon terrain de jeu. So first, the tools for the context uh, that, that Jean-Marc uses are market profile and volume profile. et it's thanks to market profile and volume profile that I mes my levels and zones to trade. So the areas and levels that he identifies are done accordingly, using those those tools, market profile and volume profile. Ensuite, Bookmap, which is the center of my trading. Really, it's the tool that is at the center of my trading. Va me donner euh, l'autorisation d'entrer en trade. Et en second, euh, en second support de décision, j'ai le footprint. Donc, après le volume profile et le market profile, Bookmap est le centre de la décision de la stratégie. Et comme confirmation, Jean-Marc the, the a aussi utilisé le footprint, qui donne, Another view, or sometimes confirms, or gives more confidence. Ouais, uh, ça, in it my <coughs> Just a different way to to put things, actually. And and and bookmap and and and and and and and and bookmap always and and and and through the alors, euh, je, voulais, je voulais juste euh, montrer que l'order flow, c'est quand même un vaste, vaste sujet que je ne peux pas couvrir aujourd'hui entièrement, mais je vais vous montrer une diapositive. Euh, voilà, par exemple, une liste sommaire de toutes les patterns order flow qu'un bon trader au carnet doit connaître. So it's not possible to go through all the, all the patterns and all the, well, order flow is something we could discuss for hours. However, you will see here the different patterns or, uh, yeah, patterns that, that you have to know or, or understand, um, basically to, to use, to use order flow to make your decisions. So you see rejection, exhaustion, unfinished auctions, iceberging, sweeping, iceberg. spoofing. Alors aujourd'hui, so aujourd'hui on va voir un peu de flipping. On va voir un flip. So today we'll see some flipping, book flipping, et, et uh, un front running aussi, et, uh, running. Un, et un moment de a momentum ignition. A moment of ignition. Et je crois que le coup d'un flow driven market quoi. Ah ouais, et un, un flow driven market. Si on a le temps, radio radio si on a le temps, si on, on we a le temps, si on a le temps. <laughs> ok. Euh, attends. Hop, je repars là-dessus. Excusez-moi. So, euh, je vais montrer euh, deux ou trois exemples de, de trades euh, hier. Un, le premier sur le e-mini SP500 à l'ouverture de la session cash. So, we'll go through a couple of, uh, of uh, sequences or, or trades. The first is yesterday on the uh, the image, the, the spools. Okay, on va donc on va. Je vais je vais vous montrer dans sur la plateforme où j'ai le market profile et le volume profile comment j'ai fait uh, le, le, le mon contexte uh, avant de commencer à trader. So let's let's go through the, the step by step through the context before coming to to to the trade itself and to book back to the execution. Ok. Alors, le market profile. So first the market profile. Yes. Vous voyez mon market profile là, c'est bon? Oui. C'est bon? Alors, hier, la journée d'hier, c'est ici. C'est la grandir un peu, non Peut... Ouais, ouais. Je peux un petit peu agrandir ouais. parce que c'est... Euh... Mais il faut... Ouais, c'est bien, c'est bien, pouvoir... bien là, comme ça. Voilà, c'est un, market... un market profile pour le SP500. Avec... Il, est... il est scindé en deux, il est coupé en deux. Il y a une partie qui est la, la session Overnight et une partie qui est uniquement la session Cash. Et euh... donc, euh... je vais prendre... Donc, un... I don't, here you see the, the market profile so each profile here represents so the first profile represents the the overnight session and and the, the other um, profile does represent the, the the cash session or the okay the rectangle, rectangle vert c'est la, la session cash Et en green, vous avez le RTH et en euh et le le plus grand rectangle est le the overnight session. Je vais le mettre en rouge. Euh, celui-là c'est le red, rouge, in red yeah. overnight. OK Donc je vais enlever ça. En en session overnight, quand j'ai fait mon contexte, j'ai remarqué que nous avions une jour, une une session très balancée avec un c'est-à-dire un, un, un, point, un point of control euh, market profile et un point of control volume, un VPOC, au même endroit est très marqué, très pointu. Donc, euh, qui en général, quand c'est très pointu comme ça, ce sont des niveaux très importants. Ici. So, profile with a high kurtosis, let's say. Uh, and we see that the volume profile or the point of control in volume and in uh, in time or in TPOs is, is um, at the same place or at the same area. I can't read the level, but you see it in red, right? Là, je vais faire le rectangle. IA. Yeah, exactly. Un magnifique POC. Une value area très resserrée avec un POC au milieu euh, très, euh, très marqué. Et si on retourne un petit peu en arrière et que je regroupe les trois ou quatre derniers profils, on voit que les, euh, les, deux ou trois, les deux ou trois derniers jours donnent un POC vraiment au même endroit. C'est euh, un niveau extrêmement you, important. Then merging the the two three uh, last days, you you find exactly the same level as as far as the the point of control. Here you see it in in this this small uh, box that Jean-Marc is drawing on the screen. So, so it's all corresponding basically. C'est un niveau euh, à l'ouverture quand le SP500 va ouvrir et on sait que le SP500 euh, va ouvrir euh, à peu près juste au-dessus, ici. L'ouverture va se faire juste au-dessus. C'est un niveau qui va falloir surveiller parce que si on vient chercher ce niveau, il va falloir surveiller Bookmap, le footprint, pour savoir si on peut rentrer dessus à l'achat ou pas. C'est un niveau euh, très très puissant qu'il va falloir surveiller absolument dans Bookmap. Donc, nous savons avant the avant before the market the cash open or the RTH session starts that que uh, will sera un niveau à surveiller closely monitor for a for a long entry as, as far as we i mean as long as we open above it. bien sûr il y a d'autres scénarios euh, mais euh, comme le temps nous est compté aujourd'hui je vais directement au scénario principal qui est celui-là Yeah, the, the, this is not the only scenario for for the day, but as we are limited in time, we will go through. I mean, we we just will mention this scenario. Uh, ce scénario. Qu ce qui va se passer en fait, c'est une ouverture euh, assez typique. Je vais vous montrer une diapositive de de quel type d'ouverture on va parler, et après je vais vous la montrer dans Bookmap. C'est une open rejection reverse dont on va parler. Donc, so the, the opening type is quite a usual or the usual uh, pattern that that we find on on especially on this market, but on all markets more generally speaking. And it's voilà an open rejection faire. reverse. C'est une open rejection reverse. C'est une des ouvertures euh, type market profile les plus compliquées à trader. Euh, le marché va ouvrir, aller chercher un niveau. Qui va rejeter, se renverser et ensuite continuer bidab bidab bidab bidab très très fort. Et on va voir dans Bookmap à quel moment on pouvait entrer en position et qu'est-ce qui nous a confirmé l'entrée en position de ce type d'ouverture. So it's one of the one of the most difficult uh, open uh, configurations, let's say, to trade you have here the, the, what is what is awaited but when when to decide to to enter a trade and and when to basically uh understand the, the, the kind of opening is what we will uh, now see in uh, with, with bookmap je voulais uh, rajouter que on a nous avions une confluence avec d'autres niveaux au même moment uh, je vous montre par exemple, c'était là, hier. Nous avions euh, ici, le petit trait orange, c'était le, le VWAP cache. Donc, so we, we had a, on this level, we also had a, a couple of other levels or other uh, confluence, let's say, of, uh, of information or levels, like uh, the, the cache VWAP. Le point pivot, le trait rose the... le point pivot. That was the, the pivot for the, for the day L'ouverture well. de la veille, ici, le, le trait orange. Et open from the day before. Et ici, vous voyez, c'est le volume profile de la veille. Vous voyez qu'on a le, le, le, un gros POG volume, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux alentours de l'ouverture. OK. That, de toute façon… Un dernier, point un of Une dernière information avant de, avant de commencer. Nous avons aussi, à l'ouverture de la cache-session, ici, ce trait gris en, entouré de jaune, c'est le VWAP Globex. Donc, vraiment, c'est une zone où, où le SP500 va ouvrir, où il y a une confluence de niveaux très, très intéressant. De toute so façon, je les mets dans Bookmap. Hein. Ils sont dans Bookmap, je vais vous montrer. So what you have seen in the, the yellow channel with the gray line in the middle was the, the Globox view app. Tous mes niveaux sont ici. Tous les niveaux dont je viens de vous parler sont dans Bookmap. So all those levels, you, you, you can see that Jean-Marc references it in, uh, in Bookmap directly in the, in the custom notes. Or we use Alors, that well, another to, to, on va regarder le, on va regarder on va regarder le replay de, de l'ouverture pour vous montrer donc euh, on a vraiment une très belle zone tu peux mettre en grand ouais, ouais ouais on a donc vraiment une très belle zone ici avec une confluence incroyable de niveau qu'il va falloir surveiller -y. So, je the, open, en above those levels Voilà. Donc, euh, je vais accélérer un peu parce que sinon, comme on n'a pas trop de temps, je vais mettre vitesse 4. Hein. So, Donc, in... le, le, le SP va ouvrir dans, dans quelques secondes. Four speed. We're just at the open. Déjà, on voit avant l'ouverture qu'on a une grosse pression de liquidité au dessus. We see a lot of liquidity above the prices. Et tout de suite, dès l'ouverture, on va chercher la fameuse zone dont je vous ai parlé avec tous les niveaux. Donc, on surveille. À ce stade, pour l'instant, je ne fais rien. Je surveille. Pour l'instant, c'est vendeur. On voit, je, je vais mettre sur pause. On voit tous ces cercles rouges. Ce sont des ventes au marché. Donc le, là, pour l'instant, les acteurs qui dominent, ce sont les vendeurs. Donc pour l'instant, on ne fait rien, on attend, on observe. So for the moment, we watch as uh, right at the open, sellers take control. You can see the red dots. I mean deltas are sellers uh, dominated. Et Mon footprint à côté euh, me, me raconte la même histoire. Pour l'instant, ce sont les vendeurs qui dominent. Je le montrerai après. Vous voyez, non seulement tu peux leur dire que non seulement les vendeurs marché dominent, avec on le voit grâce au gros cercle rouge, mais les vendeurs dans le carnet ici dominent aussi. Vous voyez cette pression, ce plafond d'ordre limite au dessus des prix qui met la pression, ce sont les vendeurs qui mettent la pression, les vendeurs dans le carnet cette fois ci. So, so far, you, you can see that, that active sellers or, let's say, market orders are, are in majority uh, sell orders. And you can see as well as above, the book is, is plenty of, uh, of liquidity. They are pushing the prices down. Exactement. Ils poussent le prix dans la zone. On a vraiment l'impression qu'ils veulent aller chercher la zone. Et là, on commence à avoir une réaction des acheteurs. Là, on commence à… Euh, Surveiller de plus près. Il y a une première réaction. Mais ce n'est pas Donc, encore si le moment reaction, de rentrer. The, the Alors, certaines personnes très agressives, puisqu'ils ont cette confluence de niveau, et que ici, les prix se sont arrêtés un petit peu, que les ventes au marché ont été absorbées, certains traders très agressifs sont déjà rentrés ici à l'achat. On peut mais moi, j'attends so, encore plus de confirmation. Donc, comme nous avons identifié cette zone, en fonction de l'agressivité que vous êtes, vous pourriez déjà prendre une long ici, en à la première réaction. Mais John didn't. n'a pas Là, nous avons donc un premier retracement. On retourne tester encore cette zone. Nous avons un premier retest toujours enemy. avec cette pression au-dessus toujours on sent que les prix sont bloqués en fait ça c'est une pattern importante le fait d'avoir ce plafond de limite ici c'est pour bloquer les prix dans cette zone-là pendant, qu pendant que quelques acteurs accumulent à l'achat so right from the open and after when we test probably the, the the opening price the limits are I mean there are, the book is still plenty of liquidity above I mean th this is just this is just a wall that that the sellers are or it's, it's a it's a market kind of manipulation to show that that liquidity and and scare the the buyers and in the meantime the absorption donc, notre scénario principal à ce moment-là, c'est que euh, si cette liquidité se retire et que les prix passent au-dessus, on va chercher un point d'entrée à l'achat. So Continuons d'observer at this point the, the strategy for us is, is quite simple if this liquidity is pulled at the next test basically that the the those red bars disappear or are or are filled, we will look for a long Donc on continue d'observer il y a toujours une le retracement ici les vendeurs en, au marché sont absorbés une fois de plus So sellers are again absorbed just at the beginning of the area, you can notice. On, on le voit bien sur le volume profile ici. Il y a une absorption ici et ici. Il y a deux zones d'absorption, deux bulles, une ici, une ici. So you can see on the volume profile building, the absorption taking place in ici. two different areas. One upper small area and one, one lower area. Filling the middle right now. Encore un, un micro-support où les vendeurs sont absorbés ici, toujours sur le haut de la zone. Ici, ça peut être aussi un deuxième point d'entrée long pour les, les traders plus agressifs que moi. So sec, second, this big bubble here is the second um, uh, potential very aggressive trade opportunity for a long. But again, Jean-Marc didn't take, take the trade yet. Et faites attention, observez bien. On va voir quelque chose de très important dans les minutes qui suivent. So be be careful. Look very very carefully at the at the at the order book. Something will happen in over the next minutes. Tu hein, parce qu'il faut que je te montre Ouais. OK, on commence à attaquer. So the liquidity is filled. So it's basically the, the buy orders have filled those, uh, this kind of wall that has been there since the open. Pour l'instant, ça ne passe pas. The first attempt doesn't doesn't come through. Oui, j'accélère un peu et là on passe ça commence à, on commence à... et là c'est très important là c'est très important regardez bien là c'est très important parce que toute la liquidité que nous avions ici a été exécutée toute la liquidité que nous avions ici a été exécutée et une partie a été retirée et nous commençons à voir qu'elle se met en dessous, c'est ce qui s'appelle un flip. So, it's, it's, it's important. So, first, the wall that has been, the, the liquidity wall that has been there since the open is filled, or at least partially filled there. Then, you see liquidity, added liquidity on the on the top, basically, pushing the prices lower. But then, when we go through this wall again, well, I think part of the liquidity is not filled; it's just pulled. Yes. And what what happens is this liquidity just flips, and and you you you you see this liquidity coming below the prices where it was above the prices. So it's a very very um, common Et flip pattern. That's a flip in the book. C'est une pattern order flow très connu. Et euh, dans le type d'ouverture que l'on a là, c'est-à-dire une open réjection, c'est le moment où le reverse se confirme en fait. On est en train de repasser au-dessus de l'ouverture et euh, moi, c'est là que je rentre. Quand je vois qu'il y a ce flip, j'entre en position. C'est à ce moment-là que moi je rentre je, parce que j'estime que c'est ma confirmation. On va, je vais mettre en route et on va voir la suite. So this this is the precise moment when we when we cross let's say above the open and we see the flip in the book where the mark is look, looking for a long now and look how how how the liquidity thickens below the, the prices that's a perfect flip it's it's a uh, wonderful magnifique <laughs> yeah that's and, a beautiful flip there et yes. yeah. and, and here, uh, là, on va avoir encore une petite absorption des ventes avant que ça avant que ça parte vraiment uh, jusqu'à uh, jusqu 43 ici, jusqu'au haut d'hier. Again, sellers are absorbed one time, two times. Et maintenant qu'on est en position, je vais vous montrer pourquoi je suis sorti. So now we are long. Et je vais vous montrer going to pourquoi, why he exits the trade. Je mets sur pause juste deux minutes. Je vais, je vais mettre plus grand pour que vous voyez quand même. C'est très joli. Hein. La pattern, le flip, là, c'est un cas d'école. Vraiment très très joli flip. So this is really really a, a beautiful flip pattern. They, they, they are not always that clean, let's say. And visible. And uh, the price beat up, beat up, beat up. I stay in position. But here, at 3143, on a the hauts de la veille. Donc attention. So you see here yesterday or the last, the previous day highs with with liquidity uh, showing up. So this is an area uh, to closely here. monitor. Here. Nous arrivons sur les hauts de la veille. Donc, moi, là, je sors parce que euh, je sais qu'on ne va pas passer du premier coup et que ça va retracer. Donc, je ne veux pas rendre de l'argent au marché. Je prends tout maintenant. Et vous allez voir que l'on pouvait non seulement sortir et prendre sa target, mais vous allez voir qu'on va avoir une deuxième pattern qui s'appelle absorption et que les prix vont se renverser complètement à l'inverse. Donc, so ici, Jean-Marc profits, basically, because he knows that the probabilities to go through the, the, the, the highs ah, of the previous days are, are low. So he's out of the trade and absorption. you will see a second absorption pattern. Yeah. But this time, buyers are absorbed. You see here, it's a wonderful absorption. Buyers, uh, les, les, les acheteurs essay de soulever l'offre ici et on voit que les vendeurs dans le carnet sont exécutés, mais que ça recharge derrière. Donc, on peut shorter à ce moment-là. Donc, so à point, scalper, short stop. Et, et maintenant, pour aller plus vite, je vais juste accélérer rapidement pour montrer ce que ça a fait. On ne va pas regarder tout. J'accélère. Hop, hop, Let's hop, hop, hop, hop, hop, voilà. Donc, après, donc les, nous étions ici, et le SP500 so the a fini ici, à, à deux, une heure plus tard, et là. So, so you can see one hour later, we are down in the same area. Voilà, donc l'ouverture, open, absorption, réjection, absorption, réjection, reverse et bid up, bid up, bid up, bid up, bid up. And, et ici, encore une absorption et à nouveau euh, renversement et euh, petit sell-off. Donc c'était une journée euh, classique. Assez sympathique à trader. Et vous voyez ici, euh, au, double, au niveau du double top, on a un premier top ici avec une absorption des achats, mais on a un double top aussi ici. Et le double top, regardez le plafond de limite qu'on a au-dessus. So activity, The first rejection, the second absorption of of of, uh, of sellers. Then we come back to the open, we reverse. That's where we go where we go long, and then we we see very very clearly that the first attempt to the to the previous day highs are absorbed. But this time the the buyers are absorbed. The liquidity is is still there, and there is a second top here. Where you you can see that liquidity is added on the top, basically on the, on the offers, and uh, basically the price is, is pushed down for a small right. small sell-off. Yeah. And you can see uh, sur ce retracement, pareil. Il y avait un point d'entrée short parce que vous voyez, on a vraiment un chapeau de de un plafond, j'appelle ça un plafond uh, de de d'ordre limite vendeur qui empêche complètement les prix de retracer plus profondément, et ça repart après vendeur. Et on est and très, on this pullback très, très Et en vous pouvez clairement voir que, encore est constamment rempli Et, en c'est un short setup, c'est pour ça que Bookmap est un outil unique, parce que qu'il euh, est très visuel. Vous, vous, vous, on, dans un carnet d'ordre classique, si vous êtes très expérimenté, vous pouvez voir la même chose. Mais ça va vous demander beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'années de travail avant de voir ça. Et ça va vous demander beaucoup plus de concentration et de fatigue. Donc, so c'est this, this is where Uh, added value to to our trading because basically you could do the same or have the same anal analysis just looking at uh, at your tape and at your at your dom but you need you need years of of experience to basically to visualize that or to to capture basically what's happening whereas bookmap shows shows it very visually euh, je voulais juste montrer le footprint rapidement, qui me confirmait aussi euh, ce qu'on vient de voir dans Bookmap. So here is the footprint that confirms basically what we were seeing in, in Bookmap, as, as far as executions, of course, because the footprint doesn't show the, the limit order, it just shows the, the fills. L'ouverture est ici. Alors, je vais, je, vais mm -hmm. mettre, je vais les mettre côte à côte. Je vais les mettre côte à côte. Tiens, je vais les mettre côte à côte, side by side. Hop. So you have them side by side. Okay. Excuse me. We'll. We'll. Allez, tac. Donc l'ouverture est ici, dans Bookmap c'est là, so the open le SP500 SP descend, so that's the first la, première la première absorption dans Bookmap est là, sur notre zone avec tous nos niveaux, c'est ici, et dans euh, le footprint c'est ici. So Et what we vous... see is the first, the first absorption phase of sellers, absorption is uh, what that we have seen in Bookmap is there in in the footprint. The footprint, so is a 4 tick reversal que Oui, du, tu peux leur dire, c'est un 4 tick reversal avec so, des imbalances à 500%. C'est-à-dire que ici… Euh, so this is a, a, a footprint uh, in, in 4 tick reversal with a 500% uh, imbalances shown in green or in i don't know the exact color i can see it but ici ici ici j'ai une imbalance so here is the first imbalance Wait, uh, meaning basically just in diagonal j'ai 256 uh, contrats acheteurs contre 17 contrats vendeurs en dessous okay so Et in diagonal you have 256 lots About at market here, and is that 17 sold uh, on the on the bid? Dans la mèche de la bougie, et dans la mèche de celle-ci, j'ai 625 acheteurs marché ici contre 150 vendeurs en dessous. Donc là et là, dans les mèches des bougies, j'ai 5 fois plus d'acheteurs que de vendeurs. So in in both. Uh, locations well in uh, in the second one you have 625 lots bought for combien de dis 125 sold i think 625 acheteurs contre 150 vendeurs ici so 150 sold and and 625 bought so two two buy imbalances on on down candles uh, shown here that well we we see exactly what we see in bookmap but that's With as far the, as execution that sometimes Easier to see. in book maps it's here and on a tu peux leur dire aussi on a une divergence prix delta c'est à dire que les deltas remontent alors que les bougies descendent donc so tout ça also, the, the lower, the, the so donc le footprint c'est mon second outil c'est pas lui qui me dit d'entrer en position mais il me confirme que ce que je vois dans Bookmap euh, est intéressant. So this, the footprint is a kind of a second tool, let's say, to to confirm what we are already visually seeing in Bookmap, but just with, let's say, figures. Um, uh, si on a le temps, uh, je alors je peux montrer un, un sell-off sur le pétrole. Hier, après, euh, au moment des inventaires du pétrole. So we, we'll go through another inventories, À 16h30, heure de Paris, nous avons les inventaires du pétrole. Je, que j'adore. Je traite beaucoup le pétrole. C'est un de mes instruments favoris. Et so les inventaires sont ressortis. Oui, p.m. our Et ces inventaires sont ressortis euh, beaucoup plus élevés qu'attendu, euh, ou je ne sais plus si c'était beaucoup moins élevé, je sais plus. <laughs> euh, c'était beaucoup plus <laughs> élevé qu'attendu. Donc, well, the, euh, the figures were bearish, very bearish. Be very bearish. Et là, nous sommes ju juste avant les inventaires. Et vous voyez que les prix sont vraiment coiffés. Hein. Euh, en dessous, il y a rien. Il n'y a pas de, de, de gros ordres dans le carnet. Mais au-dessus, il y a un, encore une fois ce, ce que j'appelle un plafond. Juste so avant. Can, we we cannot. That's before the news, but you can already see that there is a lot of liquidity above the prices. And also note that the liquidity does not disappear despite of the news coming out on the on the on the offers where the bid is quasi empty. Donc je vais mettre vitesse 1 et vous allez vous rend, vous rendre compte que on so peut this. parfaitement trader uh, un sell-off après une news. So let's put the speed to one. So that's real time. That will be a real time replay, and you'll see that you can perfectly trade that. That kind of news yes voilà ça commence look on voit parfaitement quand, que les vendeurs prennent la main directement et là on, on commence à avoir des petits retracements et on voit on va voir que les retracements les acheteurs n'arrivent pas à retracer So we see a, some retracements, but very quickly you see that that buyers basically fail to to fail to bring the prices higher, and that that that sellers just take control and and keep it. All red in delta. Yes. Tout est en delta. Regardez, vendeur, vendeur, vendeur, vendeur, vendeur. red dots. There is absolutely no doubt about who is acting or who is executing sell orders everywhere. En plus, uh, everywhere. en plus, les inventaires uh, ressort beaucoup plus positive, Donc normalement, le, le pétrole doit baisser. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre uh, histoire. So on top, at this point, you know the figures, so you you have seen that they are bearish. Where you have to be careful because sometimes you know the markets can be very tricky. At this point, there is no contradiction between, let's say. The la, la liquidité acheteuse est the, the bid, you can see that the bid is basically executed, filled. almost no retracement. Voilà, encore un retracement qui échoue. Very quickly, the buyers are just crushed. Voilà, La liquidité acheteuse est bouffée. The well, liquidity in the book is sealed. Les les, les les cercles rouges qui sont les ventes au marché sont énormes. You can see the size of the of the sell phases or sell orders. You can see those those dots. Et en fait, clean, ces dots red and big. C'est le tape. Tu peux leur dire que ces volumes d'autres, en fait, c'est le tape. Yeah, c'est is basically the tape. The, the size of oh. the, the bubbles is representing the volume. The color is the color by delta here. J'accélère un petit peu. On va allé jusqu'à combien Regardez, ça, je ne sais plus. J'accélère parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hop. Vous so voyez, c'est le, le même principe. Hein. C'est le même principe. Les retracements acheteurs sont pas profonds et par contre les vendeurs. Attack, attack, attack, attack, attack, attack. Look, look, look this self. it's incroyable. unbelievable. <laughs> so lots of liquidity added on the top as well on the offers at each phase. Very visible, ouais. very visual. J'arrête cet exemple là, mais c'était <coughs> pour vous montrer à quel point dans Bookmap. On voit chaque événement et on a le temps de rentrer, même sur un mouvement, euh, parce que une bougie, ne, vous, vous avez remarqué qu'à certains endroits, il y avait eu des ralentissements. Une bougie va vous montrer des mèches et vous allez vous dire, puisque je suis sur un support, peut-être que le mouvement va s'arrêter là, mais dans Bookmap, vous voyez que non, les, les vendeurs ont la main et euh, les acheteurs qui essaient de retracer, échoue à chaque fois donc c'est très visuel et on a le temps de rentrer en position largement et de vendre et de faire un scalp à la vente largement that, that that's the big difference with with with candles because if you have identified a, a support area or any level on, on the way down looking at candles you will be tempted to to, to think well maybe you know we are on the support We have a little retracement. My candle, my one-minute candle, or any candle, will show, yeah, you know, will be shaded on the top. But still, you can think you can think that that buyers might take control. Whereas looking at bookmap, I mean, there is absolutely no question about who is in control. Uh, I think the, the, the, the, the picture yeah. is self-explanatory. Aucun doute, et euh, je, je n'en ai pas parlé, parce que sinon, je, on, on va y passer la journée, mais il y a des patterns order flow qui nous le confirment, notamment une qui s'appelle le sweeping, euh, on voit, euh, on, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit que le, le marché sweep le bid à plusieurs reprises, et ça c'est une pattern très importante quand le marché devient directionnel, ça nous confirme qu'on peut entrer dans le sens du marché. Yeah. So we, without going into too much details, there there is and if you have this replay on your own platform, you you can replay it and you'll see it very clearly. You you see several several steps of sweeping. Sweeping is basically a a, a massive order that that sweeps several levels of the of the bid. Uh, so this is a, in that type of situation in trending markets when you have. Repeated sweeps like that, it's, its uh, as well, something you have to consider or to take into account in your in, in your decision. You can, as long as you see those sweeps, basically, you can stay in your short. Uh, si on a le temps, je montre un dernier exemple. If we uh, still have some time, Bruce, Bruce, we can maybe go through a last example. Absolutely. Now, great stuff. Uh, uh, All right uh also you know um uh, really beautiful examples of uh, and just current uh activity um beautiful monitor <laughs> with uh, the display and full depth uh as well uh, really really nice to see yeah it's important to have the full depth yeah indeed wait yes yes. So, euh, c'est sur le DAX. Alors, je sais que peut-être vous, les Anglais et les Américains, le DAX, vous le traînez pas, mais sachez que euh, j'ai pris cet exemple parce que c'est un carnet léger et que donc ça peut s'appliquer au Nasdaq, euh, au Minido et au pétrole. On va voir une Open Test Drive. Je vous montre rapidement une diapositive de ce qu'est une Open Test Drive. So here we will go through an example on the on the the German DAX, which is maybe not an instrument you're, you're trading. So just for for people who don't trade this instrument, it's a very light um, order book, about you know, 10 to 15 to 20 lots maybe uh, on each row uh, on bids and offers, but it's something well in the behavior quite similar to what you can see on the Nasdaq or. Even though, if, if crude is a little bit thicker, um, some, somehow comparable because the volume is as well bigger on crude. So we will see a, an open test drive. Oui, ce que nous allons voir dans Bookmap, c'est une open test drive. Le marché ouvre ici, descend un tout petit peu et rejeté violemment pour ensuite remonter. Alors, vice versa, hein. ça peut être un inverse, mais là, c'est acheteur. Et on va voir ce que ça donne dans Bookmap, et on va voir qu'on pouvait rentrer à l'achat aisément. So, I, I don't think I need to <laughs> to translate because it's in, in, in English already. But we will yes. see an example of the, an open test drive up in that case, but uh, obviously, it works for uh, open, open test drive downs as well. Et on va le mettre vitesse 1, parce que je veux que vous voyez que euh, ça se crée. the speed is the real speed, so uh, one time. Ah, J'espère juste que je ne me suis pas trompé de fichier, c'est tout. Euh, attendez, on va y aller. And you, you see that the, the depth is a little bit different for those who don't know it because we just have 20, 20 rows of uh, information on, on the. Attention, depth. ça va right ouvrir. Right before Ouverture. the open. Okay. Ouverture. Look, look, les vendeurs. Regardez. Regardez les vendeurs, les vendeurs, les vendeurs. Et boum. Vous avez vu? C'est très important ce qu'on vient de voir. So you can see right at the open, let's say, kind of sellers only. Big red dots selling activity only. And one, twice. And dans, le carnet, yeah. dans le carnet, on a vu des acheteurs se placer, de gros acheteurs. And right from the start, voyez see this added liquidity in the book on the, on the bid. Donc ça, c'est une ouverture et un test. Et si jamais on commence à remonter très fort et que l'on a de la manipulation, par exemple, des, des ordres qui viennent se mettre en dessous pour pousser les prix, on aura une open test drive et on pourra rentrer à l'achat. Je mets en route et vous allez voir la suite. So this is a very classic open test and if we if we observe any kind of uh, liquidity add, added on the bid or so right at the cross of the opening price you can you can we already suspect uh, an an open drive. I don't et et know regardez. how far it will go but look look, look look look yeah, it's beautiful on trade because c'était here. So that was yesterday. So Jean-Marc will tell us where he did enter the trade. It's a beautiful open test drive. I, j'ai entré mon trade sur ce premier sur ce retracement ici sur le petit support que nous, que nous on est en train de tracer. J'ai acheté les 77 ici 13,000. So he bought at those levels in this first retracement. So You see, it's not really scalping like like crazy in the first first seconds. It's uh, this it's kind of open indication. I what's going on? Nope, ça freeze. You see Yeah. It? It's a bit saccadé but it's okay. Yeah, but it's normal. Le DAX est monté de 100 ticks en moins d'un quart d'heure. 100 points, pardon. Non, 100 minutes. Le plus important à avoir observé, c'est le test qui a été rejeté. C'est ça qu'il faut savoir repérer. Et ensuite, tout ce qui est spoofing, pour pousser les prix plus haut, il faut savoir le repérer aussi, mais c'est l'ouverture et le test qui est rejeté qui est le plus important à repérer. Donc, le plus important thing à to, regarder to et à considérer est le type d'ouverture, le way it opens, mais ce test down et directe réaction at this point you know which kind of of of open you can expect on sait qui a la main qui va vouloir regardez look on le, on le voit plus le dax tellement oh. il est dans le sel. l'écran <laughs> so, est trop petit you... l'écran est trop petit pour le mettre <laughs> yeah so you can see the dax is quite like like nasdaq when it when it catches look, a look, bit look. it can, it can be bit bit quite look Yeah. Magnifique, wonderful open test drive. Et, Et je me suis trompé, hein. C'est c'est cent points, c'est pas 100 ticks. Hein. C'est incroyable. C'est euh... yeah, actually it's not 100 ticks, it's 100 points, so it's 200 quasiment, ticks. Quasiment. Then... Bref, je vais mettre sur je vais mettre sur euh, pause. Donc, so évidemment, vous avez plusieurs patterns que vous pouvez observer et qui vous réconforteront dans vos lungs, mais nous ne pouvons pas passer par tous ces patterns. Mais la question en elle-même, est self explanatory Voilà. C est, c est, c est la pattern la plus importante à repérer, donc c'est la réjection ici du test. Les, les, ce qu'on a vu en tout premier, la première chose, je vous remonte ce qu'il y a de plus important. Euh, Repérer, so et après, on arrêtera. J'ai des problèmes avec l'affichage de... de right. J'ai des problèmes, je suis désolé. Ah zut, il est reparti, est je bon. sais pas où. Est bon. Où est-ce qu'on est, qu est 8h30 Tu peux pas zoomer avec la fonction, là, plutôt, non, avec la main Si, si, attends, ça va venir. Attends, je, je vais y arriver. Voilà. Le plus important, donc. So the most important to, to watch for. Attention. Euh, on va mettre vitesse 2. So, back to the open in replay mode. Je vais mettre vitesse 4 et après je vais remettre vitesse 1 au dernier moment. So real time, right? OK, vitesse 1. Re real time now. Ouverture, open. Open. Là. Les vendeurs attaquent. On continue. Ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, mais ça ne passe pas. Vous voyez, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, mais vous voyez, ils ont été renvoyés dans les cordes. Et on a vu dans le carnet des acheteurs se placer. C'est vraiment, c'est très rapide, mais c'est le moment le, le plus important. Je le remets parce qu'il faut que vous le revoyiez. Hein. C'est très important. C'est ce moment-là le plus important. Là, let's play it again because you see in the Là. book Et après, you see the bids here appearing and getting filled, basically. Voilà. Écoute, j'ai fini. Hein. Euh, That's it. Oui, yes, uh, pour moi c'est fini, uh, Bruce. OK, so uh, that's it? Oui, ça va, c est, c est, <laughs> tu veux que j'en en rajoute encore ou <laughs> c'est bon? Uh, something bon? else or maybe some questions? I don't know, Bruce. Yeah, OK, um, no, uh, really excellent examples, uh, very clear Uh, and uh, beautifully illustrated. I mean, like uh, uh, fantastic. I mean, they, they don't get much better than that. Um, I've been an answering questions along the way here. Um, a few questions on, uh, well, if they can get slides from you, this uh, presentation here. Uh, and uh, Stefano, uh, I think yeah, reach out to, uh, to Jean-Marc uh, directly. Uh, I've been putting the contact information into the chat there uh, for you. Uh, and, Alors, um, so je crois avoir compris la question. En fait, ça, c'est pas gratuit. Hein. Je le uh, là. You mean, those slides, uh, Bruce, I, I the, didn't the, get the question. The, yes, the, these slides here, is… Uh, non, ça, uh, well, c est c est those, those, those slides are, are proprietary because, you, you know, it's, it's part of a, of a course that Jean-Marc has been giving uh, some people. Ça, c'est le travail de toute une vie. Euh, il y a 200 plus de 200 diapositives et plus de 100 vidéos privées que seulement une petite trentaine de personnes dans le monde ont parce que j'ai fait euh, quelques petites formations. Je ne suis pas formateur, mais on m'a fait des tellement de demandes que parfois je les fais. Donc ça, c'est une formation que j'ai faite qui a duré deux jours euh, et donc c'était pour les gens qui ont fait la formation. Mais euh, voilà, je, donc je ne le donne pas, ce n'est pas possible. So yeah, those slides are just part of it. About a 200 slides, uh, booklet, let's say where Jean-Marc has gathered all his, all his knowledge and experience about the market. So unfortunately, this is, this is not available. I mean, it, it has only been dispatched to uh, about 30, 30 people. Uh, as said, I mean, Jean-Marc is not a teacher, but he has been teaching to, to, to a couple of, uh, in, in some occasions to a couple of people. So just the, those, those kind of 30 people. De temps okay. en temps, je de temps en temps je fais euh, par exemple parce que j'ai tellement de demandes que de temps en temps je fais euh, une formation ou un séminaire de deux ou quatre jours. Par exemple, mais c'est en français. Là, j'ai tellement eu de demandes que avec Thierry, on en fait une en juin 2020. So there will be a, a session of those. Uh, I think it's a. It's in four days. Ça? It's in four days and it's in Paris, uh, Tour de la Défense. So it, there will be a four days uh, course. Um, I mean, you know, you know, in a trading arcade and live, basically, with, with Jean-Marc and and uh, and Thierry in June. But it's only. C'est quoi? Tu fais une fois par an? Deux fois par mois. Mais, mais non, même pas. C est, c est, je ne sais pas. C est, c est quand, quand, so that's, quand. That one time this year and. and Et après, je sais pas. vous pouvez contacter, you can contact, contact Jean-Marc if you're interested. But it is in it's in French. It's in Paris, so take this into account. OK. Well, it's in French. I don't speak <laughs> in in French. French. <laughs> uh, je, si, si vous êtes intéressé, je vais montrer le site de, de mon ami avec qui je fais cette formation en juin. Il uh, y a les informations sur sa page d'accueil. Je vous montre. C'est le. If you're interested, le... you, can, you can find the the, the, the contact here. information of a trading market profile which has been given in the in the the, the first presentation slide. You you can. It's uh, the site the trading market profile et les, les informations sur uh, la, la formation qu'on fait en juin sont là. So the information about the this this. Uh, the chorus uh, are yes. on, on on this website. You I've been it. I've been putting it into the chat. Uh so okay. several times here so people have This is c'est vraiment uh, très très rare que je fasse ça. Donc ceux yeah, qui so font ça, just ils just auront mes positive. <laughs> <laughs> Et ceux qui font ça, ils auront mes diapositives. <laughs> so those who will well attempt those uh those uh courses will get uh, the slides to finish the, to answer the question. <laughs> Understood. Et des vidéos, et du coaching, et du et tout, et tout, et tout. Voilà, enfin, bref, c'est surtout pour un public français. OK. Uh, well, uh, lots of uh, comments coming in, and uh, um, lots of uh, praise and, and thanks, uh, Jean-Marc and uh, Corée. Uh, like, uh, very, very nice, uh, very clean, clear examples. Um, very powerful. Uh, I really like the way thanks. that... Uh, Uh, you are looking at your higher time frames, like that first example, very nice. Yes, yes, yes, yes. Uh, and then stocking uh, in the order flow, uh, looking for the confirmation uh, for the uh, uh, you know, very high probability trade. Je ne je, je suis pas, comme je disais au début, je ne peux pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais oui, je regarde les, les time frames supérieurs. J'ai le market profile en semaine, en mensuel, en en trimestriel en en annuel je je je regarde yeah, toutes les frames we did go very quickly to the context but obviously uh, the preparation of a, a training session takes time and i mean Jean-Marc is taking a look to to the yearly profiles to the monthly profiles to the you know i mean all time frames of course to to know exactly where we are and what's most basically likely yeah uh, si quelqu'un veut, veut me joindre pour avoir plus d'informations, mon mail est là. So you can see here Jean-Marc's email if anyone wants more direct information and, or, or wants to contact him. Et mon ami qui a le site, son mail est là. And uh, Thierry, uh, who's uh, owning the Trading Market Profile website, is, uh, you, can, you can find the email here as well okay I, I will uh, I'm just copying that down now so I'll put it into the chat for everybody as well uh, traders 6752com there you go there you guys go there's his email is in there now as well uh, so uh, in the in the chat um, oh it should be yeah I think so. Yeah. Yep. Yeah. Excellent. Okay. Um, okay. Uh, another, another comment here, um, uh, um, for everybody out there, this is a, a, a feature in book map that uh, you can see Jean-Marc is, is utilizing heavily. Uh, and I just wanted to, um, note, note that, uh, is the replay mode. Uh, and, uh, it is a, a really powerful tool uh, in book map, uh, to be able to go back, replay, learn, Uh, where yes. did you where did you trade uh, look at and read the order flow and then go through it again and again and again uh, you will become very good at reading order flow so uh, just a, a, especially a, go through the, the times where you where you have the wrong trade-on to see what you might have missed <laughs> yeah the, the, the, the pain is hard to swallow but uh, it is the the best learning tool Uh, I, I, exactly. I believe so um, guys uh, really uh, excellent uh, webinar uh, would love to have you again uh, and uh, thank thank you very much uh, both of you Ex excellent job thank, thank you. you for having us <laughs> okay everybody well uh, look so on nice the on really the, the YouTube channel uh, we'll I'll have it up in probably about three hours if you guys want to watch this uh, recording okay thanks everybody yeah. for coming and uh, thanks yeah. again guys et juste une chose encore, si vous voulez me faire euh, plaisir, allez voir ma chaîne YouTube qui est complètement gratuite. C'est ça, un Bronson Charles Trading Strategy for Traders et euh, abonnez-vous, likez, partagez. <laughs> so if you want if you want to well give, give um, Jean-Marc uh, this pleasure and just you know, have a look to his uh, videos and, and YouTube channel. It's all free. So you can have you can see all the, the well it's in french but you know you, you don't really need much more comments it's usually self explanatory and uh yeah subscribe to the channel give some likes it's always encouraging to have such a such a, yeah, yeah beaucoup d'informations beaucoup de d'astuces you'll, you'll find a lot of information on this channel anyway all right Excellent I mean definitely uh uh yeah please everybody reach out um they they really are excellent videos we've been retweeting them on on our Twitter page I mean they're just they're they're excellent, so uh yeah check check it out uh and uh, uh give him a a thumbs up on that um thanks again guys, and uh we'll catch up another time okay, okay, all right thank you okay bye bye bye goodbye bye- bye bye- bye everybody ciao.